Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui je veux raconter une histoire de Lila. Une autre histoire de Lila. C'est perdu. Perdu. Alors cette histoire de euh, Omar et son ami Elio. Perdu. Mardi, la classe va dans un château fort. Un château fort. Alors Omar et Elio sont dans un château fort. Elio adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. il s'arrête devant une armure et dit Omar, tu as vu l'armure. Elle est superbe. Mais Omar reste muet. Normal, Omar a disparu. Elio cherche Omar dans le château fort. Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de Lila. Cette fois c'est perdu. Alors, les deux personnages que vous voyez sur l'image, c'est Elio et son ami Omar. Où sont-ils d'après vous? Que font-ils? Qu'est-ce qu'on vous? Oui, est-ce que vous avez une idée? Alors, essayez d'écouter pour savoir. Mardi, la classe va dans un château fort.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 Cherche Omar dans le château. « Omar Omar !» Ses chaussures sonnent sur les dalles du sol. « Bizarre !» Il s'arrête. Un drôle de tap, tap, tape arrive devant lui. Un cheval arrive, se dit Elio, un chat. Elio n'est pas rassuré. Il murmure. « Oh !» Omar arrive près de lui. Elio dit Ah Omar je te cherche dans tout le château je suis perdu moi aussi je te cherche clame Omar je suis comme toi perdu alors encore fois perdu ça veut dire les deux enfants sont perdus dans un château fort alors chacun cherche son ami alors, c'est mardi, la classe va dans un château fort. Elio adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Alors, Elio, qu'est-ce qu'il adore Il adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Il s'arrête devant une armure, il dit. Alors, voici une armure. Ça, c'est ce qu'on appelle une armure. Voilà une armure. Omar, tu as vu l'armure. Elle est superbe. Mais Omar reste muet. Normal, Omar a disparu. Et Léo cherche Omar dans le château. Omar, où es-tu? Omar.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 Première question. Que font Elio et Omar Mardi. Que font Elio et Omar Mardi. Devant quoi s'est arrêté Elio Devant quoi s'est arrêté Elio Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré et toi, t'es-tu déjà perdu ou retrouvé seul Est-ce que tu peux nous raconter Je répète encore fois les questions. Que font Elio et Omar mardi Devant quoi s'est arrêté Elio Pourquoi Elio n'est-il pas assuré T'es-tu déjà perdu ou retrouvé Seul, est-ce que tu peux nous raconter Voilà, je vous laisse quelques moments réfléchir à ces questions. Après, je vais vous donner des réponses. C'est une sorte de correction. Alors, cherchez maintenant les réponses. Que font Elio et Omar mardi Devant quoi s'est arrêté, arrêté Elio Pourquoi Elio n'était pas rassuré T'es-tu déjà perdu ou retrouvé seul Est-ce que tu peux nous raconter alors les enfants, est-ce que vous avez bien répondu aux questions Que font Elio et Omar mardi Devant quoi s'est arrêté Elio Et pourquoi Elio n'est-il pas assuré Alors que font Elio et Omar mardi Mardi, la classe va dans un château fort. Alors Elio et Omar sont dans un château fort ce mardi car toute la classe va dans un château fort. Devant quoi s'est arrêté Elio Elio adore les cheminées, les murs épais, les petites fenêtres. Oui, il s'arrête devant une armure. Voilà, il s'arrête devant une armure. Alors, il s'est arrêté devant une armure. Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré Alors, voici donc la réponse. Elio n'est pas rassuré. Pourquoi parce que un drôle, un drôle de tap, tap, tap, arrive devant lui. Alors, est-ce que c'est un cheval ou un chat Heureusement, Omar arrive près de lui. Omar semble perdu. Elio aussi semble perdu. Alors toi, t'étais déjà perdu ou retrouvé seul Est-ce que tu peux nous raconter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 je suis comme toi, perdu. Alors, vous allez tout simplement recommencer à la lecture plusieurs fois. Alors, la prochaine histoire sera la toupie et le parasol. La toupie et le parasol. Merci. Alors, c'est fini maintenant l'histoire de Lila. À très bientôt.